Je suis Périne Bonnier, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année de TUT Tech Deco. J'ai fait un bac STMG, donc c'est sciences technologiques du management et de la gestion. Et je suis au bureau des étudiants de l'IUT de Castres. Donc ça consiste à organiser les soirées étudiantes, et animer la vie étudiante sur le campus. Donc j'ai choisi d'aller en IUT parce que la structure me plaisait énormément. Euh, en effet, euh, au niveau des semaines euh, de cours, ça changeait, c'était très varié. Euh, on apprend beaucoup de choses, les, les semaines ne sont jamais les mêmes. Euh, on a beaucoup d'heures de cours qui diffèrent. Et euh, aussi j'ai choisi d'aller en Tech de Co parce que c'était la continuité de mon bac STMG. Euh, ça me plaisait beaucoup, le management, la gestion, euh, tout ce qu'on y apprenait. Euh, toutes les opportunités aussi que ça m'ouvrait par la suite. Et j'ai choisi d'aller à Castres parce que au niveau... Euh, au niveau de la grandeur de la ville, c'était plus restreint que Toulouse ou des autres antennes. Ça me plaisait aussi d'être dans une petite structure où je pouvais connaître tout le monde, toutes les personnes qui m'entouraient. Et aussi au niveau des appartements, je trouvais ça très sympathique puisque c'est vraiment des appartements qui sont assez grands et avec des prix plus minimes que dans des grandes villes. Après mon DUT, j'ai prévu d'aller dans un MBA international à Vatel, à Bordeaux. D'abord, je vais rentrer en, en année de préparation pour attraper donc, tout ce qui a été fait avant. Et ensuite, je continuerai vers un master 2 pour avoir un MBA international et pour ensuite pouvoir continuer dans un métier de management, de management hôtelier.